Bonsoir, eh bien, nous reprenons nos émissions Radar qui ne sont, euh, sont plus hebdomadaires, qui sont bimensuelles, après une coupure estivale de deux mois en juillet et août. Donc, émission Radar numéro 83 du jeudi 12 septembre 2019, intitulée Need to Ignore, Voilà et sous titré Brouillage médiatique international ». Alors, j'ai repris l'affiche, alors on voit... Euh, euh, dans, dans, dans, dans toute sa beauté euh, aussi floue que possible euh, ce qui ressemble à un, con, un concept d'OVNI euh, et en bas on a un, un, un petit logo un petit logo euh, coquelicot rouge sauf qu'au lieu de marquer stop pesticides, il y a marqué stop industrie et donc euh, le besoin d'ignorer normalement, on dit le need to know pour les gens qui ont des accréditations pour des secrets défense et donc ce, ce cette possibilité de savoir. nous, J'ai préféré dire « need to ignore » pour parler d'un sujet euh, prégnant qui est non pas les fake news mais la désinformation. Et effectivement, les fake news font partie de la désinformation. Alors qu'est-ce que la désinformation C'est un ensemble de techniques qui permet d'utiliser euh, les médias de masse pour induire en erreur, cacher, brouiller comme le brouillage, comme une espèce de bruit blanc informationnel ou travestir le réel. Donc on vit euh, dans une réalité de substitution, euh, genre « Men in black euh, » avec euh, bah, des extraterrestres, quand même avec deux bras, deux bras, deux jambes, un et une bouche parce que sinon on ne s'y retrouverait pas. Et euh, ça crée une espèce de soumission euh, euh, spirituelle par entretien médiatique d'une confusion mondialisée. Donc, on va rentrer directement dans le sujet parce que... Euh, Jeudi 12 septembre 2019, c'est la rentrée. Roger, comment tu te sens Alors, comment je me sens bah, je, je, vais, je vais faire une citation d'André Isaac, alias Pierre Dac, dit Pierre Dac, qui affirmait « Le crétin prétentieux est celui qui se croit plus intelligent que ceux qui sont aussi bêtes que lui. Et donc, je, je, je me casse en entrée d'émission pour bien expliquer que... que tout tu n'aimes pas faire dans la dentelle. Exactement, et que toute généralité est une connerie, notamment celle que je viens de dire. Donc, à combien de mètres de nos assiettes, et des ouvriers agricoles par la même occasion, se trouvent les pesticides, une fois ceux-ci pulvérisés ou épandus, à distance bureaucratique par des arrêtés municipaux et démagogiques par opportunisme électoral en vue des uniques élections locales de 2020. Parce qu'il faut bien le dire, on, les médias nous présentent euh, des arrêtés municipaux comme étant des arrêtés anti-pesticides. C'est rigoureusement faux. On a, on a des gens qui ergotent euh, leur 10 mètres, 20 mètres, 300 mètres par rapport aux habitations alors que le vrai problème, c'est va-t-on enfin interdire tous les pesticides, c'est-à-dire pas uniquement les pesticides de synthèse, mais même des pesticides naturels, parce que sur le principe, tuer une espèce, c'est nier les équilibres harmonieux euh, dont certains ont, ont plus de plusieurs milliards d'années euh, naturels euh, des coévolutions. Donc voilà, donc on est dans un monde d'éradication où un petit peu, comme dans le régime nazi, on s'est dit, tiens, euh, tous les problèmes viennent des juifs, euh, exterminons les juifs. Alors euh, aujourd'hui, bah, on va exterminer le puceron, euh, euh, ex exterminer euh, tel, tel ou tel champignon, et en fin de compte, on va tuer les terres, tuer les sols. Euh, Souvenez-vous, en 2018, nous avions fait une une émission euh, justement sur les, sur les sols, sur les arbres, et donc c'est très important ce qui se passe là. Donc actuellement je, je subis aussi euh, des, des pressions, parce qu'il faut bien voir que euh, si on, on, on va assez peu parler d'ovnis, on pourrait parler de xénobiologie, parce que le 15 décembre 2010, euh, la thymine, qui est une des bases de l'ADN, a été remplacée sur une bactérie Escherichia euh, coli par un composant artificiel toxique ce qu'on appelle un xénobiotique le 5 chlorouracile alors comment est-ce qu'ils ont fait ça ils ont fait ça avec une machine évoluée donc c'est une évolution dirigée dans des cultures automatisées sous une pression de sélection donc pas de thymine dans le milieu de culture et une concentration sublétale du xénobiotique de substitution et donc petit à petit l'ADN va substituer à une de ces bases euh, un composé euh, normalement toxique. Et donc on est en train de créer euh, réellement euh, des, des, des espèces euh, voilà, qui, qui, qui, euh, qui ne sont plus du tout euh, des espèces terrestres. Et donc euh, la xénobiologie ou l'exobiologie, elle est pratiquée sur Terre par des gens qui sont bien humains. Et effectivement, sur Terre, il y a des gens qui disparaissent, comme euh, Jamal Khashoggi qui était journaliste. Son dernier article, il l'avait écrit, je crois, le 11 septembre 2018, donc il y a un an et un jour, dans le Washington Post. Voilà, donc bah, on ne sait toujours pas euh, ce qu'il est advenu de son corps. On pense qu'il a été dissous dans la dans l'acide. et dissous, c'est pas cher. Donc, la branche gouvernementale et bureaucratique du MEDEF, alias le Pôle emploi, me demande de respecter mes obligations et espère me contraindre à exercer une activité salariée dans le transport routier, le nucléaire ou l'industrie de l'armement, au choix. Alors j'ai des obligations vis-à-vis -vis, euh, du respect inconditionnel de la vie qui sont pour moi prioritaires aux objectifs des états-nations et des corporations transnationales. Je ne confonds pas activité salariée et travail utile que ces activités soient rémunérées ou non. Donc euh, par exemple, l'émission de ce soir que l'on fait avec Marc et euh, cheminots. moi personnellement j'ai été cheminot. bon j'ai vais avoir 60 ans, donc je ne me vois pas conduire un camion pour conduire un des 20 000 camions qui vont remplacer euh, le train des primeurs entre euh, Perpignan et Ringis. Non merci euh, messieurs du BDF. Donc, confondre l'intérêt général avec la mortelle croissance des marchés militaro-industriels transnationaux, relève du suicide sanitaire et social consenti. Donc moi je, je ne suis pas du tout pour l'apoptose sanitaire et sociale consentie. Alors qu'est-ce que l'apoptose L'apoptose, chez les êtres pluricellulaires, vous voyez, on mange tous les jours, et comment ça se fait que nos doigts ne grossissent pas, qu'on ne devienne pas énorme, qu'on ne reste pas 3 tonnes, c'est que quand une cellule se divise, elle en donne 2, et bien il y en a une qui se suicide. C'est pour ça que vous ne vous mettez pas à grossir malgré que vos cellules se régénèrent. Voilà. donc les radionucléides naturels ou artificiels comme les pesticides qu'ils soient naturels ou de synthèse sont antinomiques avec le respect de la vie les activités salariées ou non qui ne respectent pas la vie ne doivent pas être considérées comme des travaux acceptables nuire et détruire ne doivent pas se substituer à aider et construire donc ça vous explique un petit peu mieux pourquoi euh, tous les ans euh, je jeûne 4 euh, jours à l'eau entre le 6 et le 9 août parce qu'il y a un détournement qui se situe entre euh, 3,5 et 4,5 milliards d'années annuelles qui va euh, dans la banque BNP Paribas, chez EADS, euh, voilà, dans les, les industries aéronautiques et spatiales et de l'armement euh, et la DGA et tout ça euh, pour euh, fabriquer des armes terroristes thermonucléaires qui n'ont pour but ultime que de contaminer durablement d'immenses territoires et de carboniser des femmes et des enfants. Et donc moi, quelle que soit la raison, je ne veux pas que des femmes et des enfants fussent-ils iraniens ou chinois soient carbonisés et que le territoire iranien ou chinois soit contaminé à cœur pour des dizaines de milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années, parce qu'un euh, gouvernement euh, en place en a décidé euh, de manière régalienne sans consulter le peuple parce que sur le nucléaire, il ne faut pas l'oublier il n'y a jamais eu aucune consultation ni directe du peuple, ni des élus ça a été décidé par le gouvernement provisoire en 1945 euh, sans qu'à ce moment-là ce soit passé devant une assemblée nationale qui n'existait plus et donc il faut voir qu'aujourd'hui la situation, c'est la situation d'un pseudo-président de la République, dans le cadre de la Ve République, qui se considère comme chef de l'État. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est permis, de manière scandaleuse, euh, de, de, faire, de rendre hommage euh, à, euh, au maréchal Pétain, euh, qui lui aussi était chef de l'État et non président de la République. J'en voilà. profite pour te dire que Virginie nous regarde. Alors, Virginie, toi qui nous regardes, mille excuses. Euh, notre, notre ami Marc euh, a oublié de recharger euh, euh, le petit appareil qui nous permet de retransmettre... portable. Voilà, donc il était, il était prévu, et je vais en parler, je vais Mais je suis quand même venu. Voilà, donc il est là, mais... Euh, nous, je m'excuse. Voilà, il, il s'excuse, mais nous allons, nous allons parler euh, des, des vrais problèmes, et, je, et notamment, euh, je dirais, des, des criminels omissions euh, qui euh, sont celles... bah euh, ben oui, a, il paraît qu'il y a un ministère de, de l'écologie, je sais plus, de la solidarité et de, et de mes trucs et de mes machins, voilà, enfin, on va en parler, parce que depuis notre dernière émission euh, Radar, du jeudi 27 juin 2019, qui était intitulée Libérons les électrons, une émission euh, consacrée au déboire du résistant Julian Assange, euh, officiellement inculpé pour espionnage le 23 mai 2019 par le complexe militaro-industriel des États-Unis d'Amérique, et bien depuis, un sous-marin nucléaire russe a pris feu le 1er juillet 2019. Steve, porté disparu depuis le 22 juin 2019, a finalement été découvert noyé le lundi 29 juillet 2019. Un missile expérimental à propulsion nucléaire explose sur une base russe le jeudi, 8 août 2019. Alors cet abominable type de missile avait préalablement reçu les éloges technophiles et vidéographiques d'un dangereux et irresponsable ufologue français. Jeffrey Epstein s'est suicidé en prison le 10 août 2019. Alors contrairement à ce qu'affirme le complotiste Donald Trump, qui y voit la main sanglante du clan Clinton, 10% de la population française bénéficie gratuitement d'une eau potable contenant de l'eau super lourde. Alors pourquoi super lourde Parce qu'effectivement, euh, il y a deux isotopes radioactifs euh, à l'hydrogène. tritium, qui contient un neutron de plus que le deutérium. C'est pour ça que l'eau tricier s'appelle de l'eau super lourde et l'eau au deutérium s'appelle de l'eau lourde. Donc là, il s'agit d'eau mélangée avec de l'eau et donc de l'eau radioactive que 10% de la population française, donc plus, plus de 6 millions de Français consomment pour ceux qui boivent l'eau du robinet. Nous avons un premier commentaire, il s'agit de Gilles Galwitz qui oui. nous dit c'est la première fois qu'il nous écoute, c'est super. Eh bien, je te remercie Gilles pour ce compliment. Alors, aussi, qu'est-ce qui se passe Parce que après cette consommation, on a, on a aussi euh, ben la rentrée scolaire 2019-2020 qui n'est pas compromise par une présence avérée d'amiante dans les établissements scolaires. Alors, 80% des lycées professionnels, 77% des lycées généraux et technologiques, 73% des collèges et 38% des écoles. Alors, le gouvernement envisage de supprimer la cessation anticipée d'activités salariées à taux plein pour tous les travailleurs de l'amiante. Les sociétés privées d'autoroutes espèrent prochainement faire du fric avec nos routes départementales. Le parti socialiste fait campagne pour le référendum d'initiative citoyenne sans exiger une réduction drastique du transport aérien, maritime et routier, ni le respect du choix démocratique effectué par une majorité de Français lors du référendum d'initiative présidentielle du 29 mai. 2005. Sinon, pas de panique, notre alerte rouge au plomb euh, titre les médias de masse. Non, pas de panique, aucune alerte rouge au plomb euh, titre les médias de masse. Cinq mois après l'incendie de Notre-Dame de Paris, les 15 et 16 avril 2019. Alors moi, bêtement, comme depuis 17 ans, j'ai jeûné à Taverny durant 4 jours du 6 au 9 août. Voilà, du 6 au 9 août, j'ai jeûné pendant, pendant 4 jours, voilà, parce que je suis, peu, je suis un peu neuneux, quoi, en hommage à toutes les innombrables victimes passées, présentes et malheureusement futures. Alors, vous pouvez aller voir sur la page Facebook Les Jeunes Vigilants de Tavernier, il y a une liste partielle des, des centaines de victimes et militaires, des essais nucléaires français dans le Sahara et au niveau, qu'est-ce qu'on appelle ça, comment c'est, ces paradis là, Tahiti et tout ça, ça s'appelle comment ça, le... les îles, les... Non, les îles, oui, enfin, on a, on a, on a détruit des, des, et, et pollué pour des millénaires de merveilleux paradis. Alors, le 2 décembre 2019, sur les réseaux sociaux, je suis informé par l'intermédiaire de Virginie DuPéo d'une alerte sanitaire, sociale et écologique lancée par Loïc Ivar, un dépôt sauvage de flocage d'amiante en pleine rue à Vitry-sur-Seine. Alors, ben, euh, soyons clairs, nous avons là le, le, le poste, donc on peut, on peut regarder si tu peux montrer les photos, voilà, c'est en plein air, donc on peut voir euh, coup de vent. Alors je vais vous lire ce, ce qu'a écrit le, le lanceur euh, d'alerte. Donc je le lis directement sur l'affiche. Vu, vu ce matin, ça se trouve sur le trottoir au 99 quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine. Et d'après les ouvriers du chauffage urbain qui travaillent contre ce dépôt sauvage, ça fait un ah, an non. que c'est là. Alors vous pouvez remarquer, que bon, c'est des sacs plastiques euh, poubelles. Euh, voilà, euh, ils n'ont aucune résistance. Hein, c'est même pas les sacs euh, blancs dans lesquels on met le, le sable, donc c'est voilà. C'est euh, à l'air libre, c'est à l'air libre. Et alors, la route ici, il en parle. Alors, la mairie a déjà été prévue trois fois, paraît-il. Je viens de les avoir au téléphone. Ils mettent un ruban bloc rue en urgence. Vous avez les petits rubans blancs et rouges, donc ça fait Ça fait strictement, strictement rien. Au, par rapport aux particules d'amiante, hein. rien pour bâcher. Bon, faut dire que c'est le trottoir utilisé par les élèves du nouveau collège Josette et Maurice Audi de Vitry-sur-Seine qui passent par là. Donc tous les jours, quotidiennement, depuis la rentrée, il y a des élèves d'un collège qui passent là, oui, le petit chemin, ils marchent dans du flocage d'amiante, euh, matin et soir, euh, pour ceux qui restent à la cantine, hein, pour les autres, ils y ont droit quatre euh, fois par jour. Ce n'est ni du sel oui, ni oui, de la neige. Oui, c'est oui, bien un dépôt sau sauvage de, de flocage d'amiante. La mise en danger de la vie d'autrui par ceux qui ont jeté cela ne sera sans doute pas recherchée. Celle de la municipalité qui a maintenant la responsabilité du traitement urgent de cette pollution mortelle, yes. c'est moins certain. Donc voilà. voilà. Voilà les, les gens du ministère de l'écologie qui chipotent et qui disent les produits, les pesticides les plus dangereux, cest carrément, ils le mettent sur leur site, les pesticides les plus dangereux, 10 mètres, 10 mètres par rapport aux habitations. Et là, à vitry sur seine depuis plus d'un an, il y a du flocage d'amiante en pleine rue. Voilà, donc. Euh, eh ben oui, on me dit que j'ai des obligations, mais il me semblerait quand même que les, le gouvernement. Par rapport à ses obligations, il en a un peu strictement et même carrément rien à foutre. Euh, voilà. Donc, on dénonce ce scandale. Moi, personnellement, on peut m'embaucher, mais il faut m'équiper hein, avec euh, un respirateur, avec des gants scotchés sur une combinaison euh, étanche. Et je suis prêt à aller retirer ce flocage d'amiante, à condition que me fournisse euh, un système qui va me permettre d'aspirer. Sous confinement, tout cet amiante, et après de le détruire dans des fours dédiés, parce qu'il faut savoir que les fibres d'amiante, je crois qu'il faut les porter à plus de 1700 degrés pour les transformer dans leurs composants initiaux, qui sont de, de l'aluminium et des fibres minérales, pour que ce soit des, fibres, des, des résidus non toxiques. Voilà. Donc là, il y a carrément mise en danger euh, de, de, de la vie d'autrui et, et, et rien qui est fait si ce n'est des citoyens comme Virginie euh, et comme, euh, comme ce lanceur d'alerte Loïc Ivar. J'espère qu'il ne sera pas poursuivi pour avoir lancé cette alerte parce que qu'on est quand même dans un système où quand les gens récu récupèrent des gens qui se noient en Méditerranée ou lancent des alertes par rapport aux pesticides et autres, ces gens-là, ils se retrouvent tout de suite en français. Donc, moi, je ne dis pas que je ne trouve pas ça inique que les maires qui lancent des pseudos arrêtés anti-pesticides soient poursuivis. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sous François Hollande, il y a la loi Macron qui est passée. Et la loi Macron permet au gouvernement, sur des questions environnementales, de légiférer par décret et ordonnance. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, un préfet, comme ceux qui ont été institués dans le cadre de l'état français voulu par le maréchal Pétain, les préfets de région ont, disent à un maire qui est élu, alors que lui n'est pas élu, ferme ta petite bouche, c'est illégal, tu n'as pas le droit de prendre ces décrets, parce que ces décrets, c'est moi qui suis nommé par le gouvernement et c'est le haut gouvernement, grâce à la loi Macron qui a été votée sous François Hollande, hein, parce que le gouvernement Macron, c'est le gouvernement Hollande 2. Il faut bien comprendre ça. Macron n'a Macron rien de particulier par rapport à Hollande. Sous Hollande, la répression avec Valls, elle n'était pas ni meilleure ni pire que celle aujourd'hui, sous Macron. Et quand on avait des échanges entre Dieudonné et Valls, c'est exactement du même niveau que les échanges entre Ruffin et Macron. C'est-à-dire, on est là avec des gens qui prêchent euh, quelque chose d'extrêmement dangereux, c'est qu'il y aurait des bons chefs et des mauvais chefs, il y aurait un bon nucléaire, un mauvais nucléaire, et pourquoi pas, il y aura des bonnes fibres d'amiante et des mauvaises fibres d'amiante. Et ça, c'est de la désinformation. Ça, c'est réellement de la désinformation que de dire que des municipalités euh, votent des arrêtés anti-pesticides. Un arrêté anti-pesticides, ce serait un arrêté qui dirait « j'interdis à toute entreprise et à tout citoyen sur le territoire de ma commune d'utiliser des pesticides » Quel qu'il soit. Voilà, ça c'est un arrêté anti -pesticides. Mais de toute manière, ce sera illégal. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où on n'a plus besoin de passer par les élus, ni les pseudo-députés de l'Assemblée nationale. Euh, voilà, donc... Euh, D'ailleurs, on va parler de ça. Euh, le un centre... message de Virginie qui nous dit merci Roger et Marc pour le relais. Oui, mais on va continuer. T'inquiète pas, Virginie, la semaine prochaine. Je vais m'arranger pour que Marc ait le petit ampli et La semaine prochaine la, le, Non, dans 15 jours, oui on fait plus les émissions. J'oublie. Dans 15 jours, la prochaine émission, Virginie, nous t'appellerons parce que je sais que tu as euh, beaucoup de choses à dire, autre que cette alerte réellement rouge et blanche. Parce qu'il faut dire qu'elle est rouge et blanche, hein, celle-là, euh, à Vitry-sur-Seine. On va se rattraper la prochaine fois et ça. Non, non, parce qu'il faut que je dise aussi aux gens ça, c'est l'alerte du 2 septembre. Mais entre-temps, la mairie de Vitry a fait ils ont bâché. Mais depuis, la branche est partie, voilà, donc c'est pas bâché, il faut, il faut réellement une entreprise spécialisée qui va venir euh, euh, euh, en confinement euh, emporter ce qui est sur place, mais aussi avec des aspirateurs, aspirer tout autour, parce que ça c'est là depuis plus d'un an, donc des, des fibres d'amiante, euh, l'ensemble de, de la zone euh, a été très largement contaminé durant une année. Donc c'est vraiment extrêmement grave et je trouve ça euh, euh, ignoble que j'espère qu'il va y avoir des relais parce que nous on est les petits médias de merde, on avait averti sur le radio radioactif, on avait averti sur le ruthénium radioactif, et là, quand on a la Russie qui expérimente un missile euh, à propulsion nucléaire, ce qu'avaient fait les Américains avec les moteurs kiwi, avec la NASA, eh bien, moi je pensais que ce genre de choses était tout à fait interdite, et que normalement, euh, la, la fédération de Russie, qui fait partie des cinq membres du Conseil de sécurité de l'ONU, euh, devrait être sanctionnée par l'AIEA, euh, comme comportement criminel et mise en danger euh, de la biosphère terrestre avec ce genre d'expérimentation. Donc il faut euh, euh, il faut bien dire, parce qu'aujourd'hui, on parle d'espace, hein, on nous est informe sur les ovnis, il n'y a jamais eu aucun vaisseau extraterrestre récupéré sur Terre par quelque gouvernement que ce soit. Ça je peux vous le dire, je ne vous citerai pas mes sources mais je suis affirmatif. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement français va armer tous les, sat tous les satellites militaires, vont être armés de certaines, d'armes laser hein, ou d'armes à énergie cinétique, donc on arme, on est en train de militariser l'espace, point barre, et ça aussi c'est proprement scandaleux. Moi je, je dis très fermement, est, il est inacceptable, cette militarisation de l'espace est inacceptable. Voilà. Et donc tous les guignols de la pseudo position électorale qui sont là pour, pour au niveau de, de la gouvernance intergouvernementale de l'UE euh, se goinfraient de 9000 euros et, et se dire qu'ils sont prêts à participer à des gouvernements de collaborateurs euh, avec les lobbies militaro-industriels pour nous empoisonner et strictement rien faire et nous dire qu'on doit se préparer euh, de manière patriotique à bouffer des radionucléides comme au Japon, et eh bien je trouve ça scandaleux. Ce qui fait que moi, ces gens-là sont des criminels. Jadot est un criminel, Mme Rivasi est une criminelle. C'est ce qu'ils vont faire de l'eau euh, des centrales de Fukushima Mais que... ce qu'ils ont toujours fait. Le... Moi je vais t'expliquer, j'ai été une conférence d'un scientifique japonais qui était le seul à avoir fait des, des relevés, des sédiments euh, au large de Fukushima, dans lequel on retrouve du plutonium, du strontium, euh, et parce que en permanence il ne faut pas oublier quand même qu'on a mis de l'eau de mer pour refroidir et en permanence euh, les, les trois réacteurs sont, sont des passoires sont de véritables passoires et quand, pour ce qui est des cœurs et du syndrome chinois la majorité est, est, est, continue à percoler et qu'est-ce qui peut se produire à un moment si ça rentre dans une nappe et que l'eau bout eh bien, on le sait très bien au niveau de la tectonique et, et, et euh, au niveau du volcanisme, les volcans dangereux sont les volcans euh, qui explosent, et ils explosent pourquoi Parce que le magma est, est, est en contact avec de l'eau, et un litre d'eau donne 600 litres de vapeur Vous imaginez la pression, et, et on pourra avoir toute la zone... Qui se mettrait euh, à exploser. Voilà. Et sans compter que tout le 16e 137 qui a été libéré euh, au mois de mars et dans les mois qui ont suivi, il s'est concentré dans, euh, dans des agents biologiques et notamment dans beaucoup d'arbres. Et notamment, il y a beaucoup de résineux qui perdent leurs aiguilles au bout de 5 ans. Voilà. Et donc, on a toute la zone qui est contaminée euh, durablement, mais. Comme on dira, même pas mal, on va organiser, on va organiser des, des, jeux, des Jeux olympiques euh, au Japon. Et pour parler des Jeux olympiques, hein, regardez, regardez ces bandes de criminels. Moi je boycotte Paris 2024. Alors je vais vous dire pourquoi. Pierre de Coubertin a démissionné du comité international olympique en 1925.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 et l'esprit nationaliste sont de nuisibles et mortelles plaies mondiales contre lesquelles l'insubordination non-violente active doit être permanente. Mais n'oublions pas non plus que le régime nazi avait une autre particularité c'est qu'il s'est intéressé au nucléaire. Et s'il n'a pas fabriqué de bombes atomiques, c'est qu'un scientifique les a désinformés il a surévalué la masse critique. Et donc, quand Van Braun qui était un, un nazi fervent à fabriquer les, les, les fusées qui devaient porter les charges, et eh bien euh, ils avaient évalué à 5 tonnes une bombe atomique. Et, et donc cette désinformation a permis que les nazis s'étaient uniquement concentrés sur les bombes sales. Et donc il y avait un projet d'SS qui était de fabriquer des bombes à l'uranium et de disperser dans l'environnement des poussières radioactives pour contaminer des territoires. Voilà, et, et euh, on a eu de la chance que ce projet ne soit pas mené à bien parce qu'il euh, avait été envisagé à un temps, euh, dans la débâcle qui a suivi le débarquement de Normandie, de pulvériser des radionucléides sur Paris et sa région. Et ce qui fait que, ben, aujourd'hui, euh, la région parisienne euh, serait encore assez difficilement habitable, Voilà. Ah tiens, c'est de l'information. Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait, le petit Staline, ce salopard Parce que n'oublions pas quand même, il faut arrêter de diaboliser Adolf Hitler. Hein? Euh, si Adolf Hitler était le diable, je me demande qui était Staline. Hein? Plus de 20 millions de morts. Hein? Et puis au niveau de l'antisémitisme, euh, il n'était pas mieux le garçon. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait Staline À la fin de la guerre, il a désinformé les alliés en disant que, ben, que Hitler... Euh, il l'avait il l'avait pas retrouvé alors qu'il savait très bien que euh, il s'était suicidé il s'était cramé et donc on le voit bien c'est des informations quand le complotiste Donald Trump se permet euh, de d'insinuer euh, sur les réseaux sociaux que un clan Clinton aurait peut-être œuvré pour assassiner euh, euh, Jeffrey Epstein moi je trouve ça scandaleux parce que euh, chacun est bien à même de comprendre que ce type qui travaillait pour les services d'espionnage américains et qui a participé à compromettre avec la pédophilie beaucoup des oligarchies européennes pour imposer le nucléaire, quand il a compris qu'il était lâché de tous, il est tout à fait naturel qu'il se soit suicidé. Parce qu'il savait que s'il ne se suicidait pas, de toute manière, ça allait très mal tourner pour lui. Et n'oublions pas que dans les années 70, quand, il était, enfin, quand Donald Trump était cul et chemise, avec Jeffrey Einstein, il disait Jeffrey Einstein, quel type sympathique, il est comme moi, il, il aime beaucoup les femmes. Et ben oui, c'est vrai qu'après le scandale de, de, de l'affaire euh, Einstein, qui fait tremper beaucoup de monde, dont la famille royale d'Angleterre, enfin beaucoup, de, beaucoup de, de, de, de crapules et de criminels, et, et dont le prince Mohamed Salman al-Saoud, qui était, qui, était qui était très pote, alors que lui il a une trentaine d'années, il est très pote avec... Euh, Einstein, il faut s'intéresser à ça, c'est important. C'est important. Ces psychopathes, ces psychopathes qui nous, qui nous tuent, qui nous tuent, il faut bien le dire. Ces psychopathes, alors ils ont pour ami, bah, ils ont pour ami Emmanuel Macron. Voilà. Ça n'a strictement euh, rien d'étonnant. Donc, pour en revenir euh, à Einstein et à ce scandale, qu'est-ce qu'a dit euh, Trump récemment bah, que, voilà, que lui, il n'avait jamais euh, été euh, fan de Einstein et que. Alors, 30 ans, en 30 ans, et eh bien, euh, ce type qui est une planche pourrie, complotiste et conspirationniste, un, un gros nul, une grosse merde, manipulé par le lobby militaro-industriel euh, des États-Unis d'Amérique, qui s'en débarrassera à mon avis euh, avec la même aisance qu'il qu l'a promu. Il se passera d'ailleurs exactement la même chose pour Emmanuel Macron. Il faut bien voir que les complexes militaro-industriels qui, qui dirigent actuellement le monde ce sont à détendre ce sont eux qui organisent la désinformation mais je vais vous l'expliquer ça va, ça va très loin parce que en France en 2014-2015 on nous a parlé d'une vague de survol des centrales nucléaires françaises euh, par, des, par des drones alors, alors ce qui est étonnant il y a Paul Pisani, le directeur de la centrale du Blayet, qui a rappelé le cap criminel de la programmation d'activité de la centrale jusqu'à 60 ans. Voilà dans un article du 21 janvier 2015 dans Sud Ouest. Mais, mais sur une question sur le survol par des drones des centrales nucléaires, et notamment de celle du Blayet, voici ce qu'il a dit ce directeur de centrale. Ici, on n'a pas vu de drone. On a vu un OVNI. Attends, c'est euh, Pascal Pézzani, dans un article du 21 janvier 2015, dans Sud-Ouest. Hein. On a vu un OVNI et il n'a eu aucun impact sur la, santé, sur la sûreté de nos sites. Notre position est très claire. Lorsqu'il y a survol des sites, nous portons plainte et on communique. Eh bien voilà, cette désinformation... Sur les ovnis est souvent utilisé par le lobby nucléaire qui veut vous faire croire qu'il y, y aura un nucléaire civil et militaire. Euh, je suis désolé, moi, dans la table de Mendeleïev, quand, quand je vois euh, les, les radionucléides, enfin les isotopes radioactifs euh, des éléments, euh, j'en vois pas avec des bérets et j'en vois pas avec des képis. Donc, je me pose sérieusement une question et je sais très bien qu'en 1945, quand il y a eu la création de l'abominable CEA, qui est devenu, en 2007, sous euh, la gouvernance bling bling de Nicolas Sarkozy, euh, ah, un, un, un ami aussi d'Emmanuel Macron, euh, euh, le co-assassin euh, des ingénieurs de la DCNS à, à Karachi. Euh, quand, on, quand on voit que ces gens-là ont intitulé le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies, et aux énergies... Alternative, alternative, alternative, parce que renouvelable, ça le fait pas. Alternative, moi je vais vous dire, comme énergie alternative, ah le nucléaire, c'est bon le nucléaire. Fini ton assiette de plutonium. Bon et puis paye tes impôts parce que BNP Paribas et le groupement des industriels de l'aéronautique et du spatial euh, attendent euh, ton fric. Voilà. Donc le 5 septembre. Ah non, oui, le 5 septembre à 23h29. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, l'administrateur de la page Facebook documentariste debout a temporairement désactivé ma liberté d'expression en m'interdisant de publier ou de commenter les publications de son groupe jusqu'au jeudi 12 septembre 2019 à 23h39. Donc vous voyez, on va arrêter l'émission à 21h30, 20h30, 21h30. Donc deux heures et neuf minutes après, je vais pouvoir poster mais pas n'importe quoi, parce que pourquoi pourquoi est-ce que j'ai été privé de ma liberté d'expression par l'administrateur de la page documentariste debout Eh bien ma publication, elle concernait la rentrée politique du leader autoproclamé de la gauche nationale, alias la personne sacrée de Monsieur Jean-Luc Mélenchon, donc j'avais été signalé comme indésirable à travers ce poste par des nombreux adeptes facebookiens insoumis et autres virus rassemblés debout. Donc ma misérable personne subissait temporairement la même censure que celle qui semble définitive de notre mission 42 du jeudi 15 mars 2018 intitulée Légitime Défiance, hein, toujours portée disparue. Qui a des nouvelles de M. Oleg Sensov euh, et, et de Jamal Khashoggi qui, qui euh... Alors, bonne, bonne que faut-il écrire et diffuser pour être indésirable et censuré, hein, à ton avis Eh bien, je vais te le dire tout de suite. Un article du 5 septembre 2019 de france tv .fr, intitulé « Brésil 2. Jean-Luc Mélenchon a rencontré l'ancien président Lula en prison ». Et il était sous-titré « Le leader de la France insoumise a comparé les déboires judiciaires dont il fait l'objet » avec ceux de Lula, emprisonnés pour corruption. Alors, j'avais accompagné euh, cet article euh, de ce commentaire. Ma mère visitait peut un en prison à Pau. Je parles de Noël. Oui, Noël, ma mère visitait euh, Eric Petétain, euh, alias Petov, alias Laspache, quand il était en prison à Pau. Et là, Mélenchon visite Lula en prison au Brésil. Alors, Eric veut sauver la vallée d'Ast du tout routier Lula touchait des pots de vin d'une compagnie pétrolière alors les corrompus osent tout c'est à cela qu'on les reconnaît. point d'interrogation donc visiblement comme Pierre Desproges le, le disait si bien on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui donc visiblement pas avec euh, les insoumis euh, debout et, et éventuellement euh, documentaristes euh, qui ont un groupe sur euh, la page Facebook donc j'en profite pour donner des nouvelles d'Éric Alors, Grâce à Gigi, qui malheureusement... Euh, Gigi, c'est une amie de, de plus de 30 ans d'Éric, enfin, euh, elle l'a connue euh, bah, au moment de la goutte, au moment du, du, du, du, du, de la lutte contre le tunnel du son port, contre le tour routier de, dans la vallée d'Aspe, et euh, elle m'a transmis... Là, elle était sur Paris, elle était visitée à l'exposition tout le yeah. temps mais comme elle, elle s'est fait opérer du genou et que l'opération n'est pas franchement réussite, trois heures debout, elle m'a dit je rentre, je vais me coucher à la chapelle, je peux, je peux pas être avec vous ce soir donc Gigi, je te fais des bisous si tu as réussi à te mettre devant un ordinateur pour, oui. nous, re, pour nous retrouver Bonsoir Et donc, Gigi Bonsoir à toi, donc cette amie de très longue date de la stache, elle m'a transmis un scan d'un récent courrier des lecteurs du journal Sud-Ouest qui est encore Sud-Ouest, donc voici un extrait alors voilà j'ai là, j là euh, en couleur cette... Euh, scan qu'elle m'a envoyé euh, euh, en mail privé sur mon compte Facebook et donc je vais vous lire un petit extrait de cet article ça fait ça fait euh, ça, me, ça me fait euh, plaisir voilà, voilà ce qu'on peut lire euh, le tunnel le tunnel du son port c'était plus qu'une erreur c'était une faute méprisé peut-être un hein. et tous ceux qui partageaient ses combats N'était-ce pas s'engager sur un chemin qui, pouvait, qui ne pouvait conduire qu'à une impasse Point d'interrogation. L'Indien y a laissé bien des plumes, hélas. Eh bien moi je vais vous dire une chose. Je vais vous le dire par rapport à cette association que j'ai participé à cofonder. Idle No More France, dont je gère la page Idle No More Paris Île-de-France dont j'ai écrit euh, les statuts. Je vais vous expliquer une petite histoire très intéressante. En 2016, j'ai été insulté et giflé en public à plusieurs reprises ramassant mes lunettes par terre parce que je suis non-violent. Un non-violent, ça consiste à prendre des coups sans mettre des barres. Pour avoir refusé d'accepter qu'Éric un soit traité devant moi de vieux taré. Depuis c'est avec bonheur que je ne fréquente plus les personnes complices de ces inacceptables propos et de ces violents agissements. Elles me couraient sur le haricot depuis déjà quelques temps en censurant par effacement systématique mes critiques étayées vis-à-vis -vis de personnes qu'elles admiraient, comme s'il s'agissait d'authentiques résistants. Les abominables Alain Soral et Étienne Chouard, nationalistes, rétrograde comme l'anthroposophe Pierre Rabhi, des personnes qui considèrent que donner un écho audiovisuel aux abominables thèses antisémites et révisionnistes de Robert Forisson relève de la libre expression courageuse d'intellectuels respectables. Aujourd'hui, Eric se relève avec lenteur des violences judiciaires et psychiatriques qu'il a injustement subies celles et ceux qui poursuivent localement la locale et vitale lutte non-violente contre le développement du trafic routier en Vallée d'Aspes sont harcelés par la bureaucratie technocratique locale, un digne représentant de ce système officiel et irréformable de destruction des vitaux patrimoines naturels locaux, et le député national populiste Monsieur Jean Lassalle. Il fait partie des 30 députés nationaux, membres du comité d'amitié France-Arabie Saoudite au sein de l'Assemblée Nationale. Monsieur le député Olivier Dassault est vice-président de l'Amicale France-Arabie Saoudite. Il dirige aussi le groupe médiatique Soc-Presse et bien sûr le groupe Dassault Aviation. Aucun député, aucun député d'opposition, anticapitaliste, communiste français, insoumis ou rassemblé, n'a jamais exigé, le 11 juillet 2017, ni le 2 octobre 2018, la dissolution immédiate et définitive de cette amitié républicaine en marche pour une amitié solide avec une abominable et sanguinaire tyrannie. En juillet dernier, juillet dernier, juillet 2019, deux navires militaires intercepteurs fabriqués au chantier naval de Cherbourg ont été livrés par les constructions mécaniques de Normandie, CMN, pas confondre avec CNN, sur les 39 commandés par la monarchie confessionnelle absolue d'Arabie saoudite. Aucun député d'opposition anticapitaliste communiste français, insoumis ou rassemblés, n'a jamais exigé que soient déclarés inéligibles les dirigeants de médias de masse, les fabricants et les marchands d'armes. Il trouve peut-être qu'il est démocratique et sain que ceux qui disposent des moyens médiatiques pour armer les cœurs aient des intérêts communs avec ceux qui peuvent armer les bras. Pourquoi Au mépris des droits de l'homme et du droit international la dangereuse bande constitutionnelle au petit Cron continue-t-elle à livrer des armes à une coalition d'États voyous qui bombarde et affame la population du pays le plus pauvre du monde, le Yémen L'accident mortel impliquant deux avions Rafale de la Marine Nationale Française aux mains de pilotes très expérimentés au large de Perpignan le 24 septembre 2009 à 18h09 donc ça va faire très bientôt 10 ans, par une belle journée, avec visibilité dégagée, avait été attribuée par un ufologue français à la présence sur place d'un objet volant non identifié, OVNI. L'ufologue qui diffusait sciemment cette désinformation propageait aussi la thèse d'une présence extraterrestre sur Terre, d'être semblable aux êtres humains, mais disposant de mini-centrales à fusion nucléaire installées dans leur rectum qui transformaient de manière aneutronique en hélium leurs excréments en réduisant du même coup considérablement leurs factures d'électricité et celles de papier hygiénique. Quel crédit accordé à de semblables bouffonneries Selon le principe de simplicité aussi appelé rasoir d'OCAM, et qui s'annonce à peu près ainsi. Les hypothèses les plus simples doivent toujours être préférés Collision accidentelle et mortelle entre deux aéronefs Rafale qui fait suite à l'écrasement mortel d'un rafale de l'armée de l'air en Corrèze le 17 septembre 2007. Alors, problème de mise au point de l'avionique et de l'affichage des données Point d'interrogation. Voilà, voilà, voilà une interrogation qui nous change des élucubrations euh, de ces ufologue euh, français. Mais s'il fallait chercher obligatoirement une cause exogène à la destruction simultanée de deux rafales de l'aéronavale française, peut-être qu'un vol en formation avec un drone de combat, vol qui aurait mal tourné, aurait une plus forte probabilité de survenue que l'intervention d'un aéronef inter, inter, interstellaire, voire intergalactique. Le programme européen... Neurone a débuté en 2006. Il s'agit de la mise au point d'un drone de combat autonome européen auquel participe le groupe français Dassault Aviation. Le premier vol d'essai officiel a eu lieu à Istres le 1er décembre 2012. Moins de 10 mètres de long pour une envergure de plus de 12 mètres, ce robot robotuaire autonome peut voler à 988 km/h, grâce à un réacteur Rolls-Royce -Rolls, Turbomeca. Il est mortellement subsonique et furtif, équipé en soute d'une bombe américaine guidée laser GBU-12 des frappes air-sol en territoire décrété ennemi du Reich intergouvernemental et militaro-industriel de l'Union Européenne pourront inspirer une terreur dissuasive aux oligarchies concurrentes et à leurs populations autochtones. Qui met au point des formes de vie étrangères de synthèse dites paranaturelles ou xénobiotiques Qui en parle comme un des plus grands périls endogènes pour l'ensemble des équilibres coévolutifs de la biosphère endémique à la planète à laquelle nous appartenons. Eh bien, c'est Pierre Roulier alias Rogénimo sur Radio Radar. Voilà, donc vous voyez ici un ovni euh, parfaitement un objet volant qu'on va identifier comme étant le neurone, un programme européen. De drones de combat autonome voilà donc une intelligence artificielle qui va décider de tuer avec une bombe guidée laser donc avec des commandos au, au sol qui avec un illuminateur laser vont, vont illuminer une, une cible voilà c'est assez ignoble et là il y a du fric hein. c'est pas c'est pas comme un vitry sur scène quand il s'agit euh, d'enlever un dépôt sauvage de flocage d'amiante qui est là et qui contamine l'environnement depuis plus d'une année, voilà. Eh bien, moi, ce que je vais vous dire, c'est que l'État-nation français et l'Union européenne prétendent avoir le souci permanent de notre sécurité. Ils investissent sans compter dans des activités qui mettent en péril les peuples et la viabilité des territoires auxquels ils appartiennent. Ça, c'est la réalité. 3,5 à 4,5 milliards d'euros investis annuellement dans les arsenaux terroristes thermonucléaires français. Que l'Union européenne espère pouvoir bientôt baptiser arsenaux thermoducléaires de l'Union européenne. Cet argent public termine en majeure partie dans les poches d'industriels et de banquiers. L'armée française décide d'armer ses satellites. La militarisation de l'espace n'émeut pas grand monde de l'opposition électorale cooptée par le système. Ruffin hein euh, et Mélenchon ne, ne vont pas vous en parler. Où sont les abris dédiés aux populations en cas d'alerte biologique, chimique ou nucléaire, alors qu'il s'agisse d'un accident ou d'une agression Ça, c'est une question que je pose. Hein Qu'est-ce qu'on a investi comme argent dans des abris pour les populations civiles En cas d'accident biologique, chimique ou nucléaire ou d'agression à, à base d'armes biologiques, chimiques ou nucléaires Zéro, peanuts, peanuts, il y a des abris pour les oligarques, hein, pour les gens qui nous tondent des euh, deux côtés et qui ne font rien pour notre santé et qui mettent au contraire notre santé en péril. Voilà. Donc moi j'en ai marre de payer pour des criminels. Donc la franchise réglementaire catastrophe naturelle. Je sais pas si tu as regardé ton assurance, mais bon tu payes une franchise réglementaire catastrophe naturelle. Eh bien les quatre fois moins élevée que celle concernant les conséquences du dérèglement climatique. Effectivement tu remarqueras que la clause sécheresse et ou réhydratation des sols, donc celle qui est liée au dérèglement climatique, c'est-à-dire l'alternance, comme je l'avais expliqué, de périodes chaudes et sèches avec des périodes froides et humides, qui est caractéristique, donc les vieux bâtiments n'arrêtent pas de suivre des dilatations, donc se fendent, et à partir de là se dégradent très rapidement, et bien là les assurances, attention, elles réfléchissent, te faire payer ton assurance, mais par contre te, te, te rembourser, attention, faut, faut, faut, il faut créer des équations pour faire en sorte qu'on qu qu n'ait qu pas à te rembourser plus que, que ce qu'on t'a fait débourser, parce que les assureurs, c'est quand même des, des, des banquiers, hein. l'air de rien. Hein. Voilà. et bien, nous, comme, comme depuis l'an dernier, avant la démission du guignol Nicolas Hulot, voilà, bah, on va organiser euh, le 15 septembre. 2019, comme on l'a fait le 15 septembre 2018. Rendez-vous à 15h place de la République, on va marcher euh, jusqu'à Nation. Malheureusement, la préfecture ne nous accorde euh, que le trottoir. Ah bah oui, parce que bah voilà, il s'agit quand même d'une marche contre les empoisonneurs euh, institutionnels, publics et privés. Tu vois, comme, euh, comme les, les criminels salopards euh, qui doivent avoir une entreprise hein, qui, fait des, qui fait des profits. Hein, euh, ont déposé leur flocage d'amiante comme ça sur la chose publique, la voie publique. Moi avant de venir, pour Ali, je me suis pris une planche à roulettes dans les chevilles. Encore une fois, il se passe pas une semaine, donc j'ai un bleu. Euh, ben, je me suis fait engueuler, hein, Parce que ils ont droit, hein, Ils ont le droit d'être là. Mais ils ne savent pas que leur liberté s'arrête là où commence la mienne. Et donc moi, je vais. Euh, je vais écrire à madame Anne Hidalgo, Hidalgo c'est scandaleux ce que vous faites depuis 2016, d'avoir mis des installations. Maintenant, les types, ils pensent que la place de la République, c'est une piste de skateboard. Hein? On attend quoi un accident mortel hein? Qu'un petit vieux qui grimpe l'escalier en sortant en République, il se prenne une planche dans le front, et puis qui tombe en arrière dans les escaliers et qui se tue Moi, je trouve ça ignoble. Donc, il faut rendre la place de la République. Qu'est-ce que ça signifie, République Chose publique. Il faut à nouveau la rendre publique. Voilà. Et donc moi, les, les skateboarders, je commence à en avoir plein le cul. Hein? Parce que c'est pas la première fois que tu te prends une planche dans le pied. Maintenant, ça devient régulier. De toute manière, dès qu'il fait beau, ils sont là comme, comme des mouches, comme des merdes. Ils ont été mis là pour en finir des nuits debout, pour en finir des rassemblements populaires. On a retiré des bancs, on a retiré les gros arbres, on ne voulait plus voir le dalle, on ne voulait plus voir des gens qui gênent, qui gênent les gens, les, les empêcheurs de militer en rond. Des, des gens qui disent n'allez plus voter, boycotter toutes les élections. Nous ce qu'on veut, c'est des listes de communes libres et insubordonnées qui exigent une gestion. Une gestion sans maire. Sans maire et sans conseillers municipaux. Parce qu'aujourd'hui, avec les outils informatiques, on peut faire ça. Et tous les résidents pourraient carrément décider des budgets pour les crèches. Voilà. Eux-mêmes, eux-mêmes, sans avoir de maire. Mais par contre, effectivement, le crédit municipal les banques, avec toutes les, toutes les communes endettées euh, d'Île-de-France, hein, comme l'État, soi-disant, endetté, qui doit quérir sa dette contre des pourcentages à une banque privée centrale, la BCA, mais c'est proprement scandaleux. C'est proprement scandaleux. Et on a dit non, par le référendum d'initiative présidentielle. Donc moi, quand je vois des abrutis et des salopards de socialistes qui viennent distribuer par rapport à un référendum d'initiative euh, citoyenne sur ADP. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là contre l'augmentation du trafic aérien Rien du tout. Et c'est quoi le kérosène Eh bien le kérosène c'est une huile, c'est une huile comme le... Ah bah, bah oui, ah bah, comme, le... Comme, le f... comme le fuel, comme le diesel. Ah bah, ah bah merde, ah bah merde, ah bah merde. Mais eux, ils ne payent pas de taxes, ils sont détaxés. Hein et puis ça tombe en particules fines sur nos gueules Et puis, et bien, les plateformes ADP émettent des, des particules fines dans l'environnement dans une quantité supérieure à tous les camions, à tous les transports routiers. Voilà. Et donc, moi, je dis, ça suffit le, fou, le criminel le foutage de gueule. Voilà. Donc, la mer de Paris, il va, il va falloir qu'elle qu qu interdise et qu'elle légifère par rapport aux skateboarders qui font chez tout le monde. Voilà. Donc, nous, nous en sommes arrivés à cette marche. Donc oui, on va marcher contre tous les empoisonneurs publics et privés. Et voilà ce que j'écrivais en juillet 2018. Donc je vais vous le lire. En juillet 2018, j'écrivais. Hop, excuse-moi. Admettons-le, ce n'est pas le dérèglement climatique qui est responsable de la déforestation, de l'extractivisme, du tarissement programmé de toutes les sources d'énergie fossile, de la surpêche, de la dispersion massive de polymères non biodégradables, de radionucléides, de métaux lourds, de PCB, de pesticides, d'OGM, de nanoparticules, de fibres d'amiante et de carbone, de la pollution aérienne lumineuse et publicitaire, du développement des trafics maritimes, aériens et routiers, et de la plus grande perte de biodiversité de la planète à laquelle notre espèce appartient. S'il nous est possible d'admettre cela, alors il nous faut aussi convenir que toutes les périodes passées de réchauffement global planétaire se sont accompagnées d'une augmentation de la biomasse et de sa diversité. Toutes. Voilà pourquoi la période actuelle est exceptionnelle, car il y a réchauffement global et perte de biodiversité. Donc, là, des informations qui consiste à dire qu'il y a des climato-sceptiques qui, qui disent « Oh, il n'y a pas de réchauffement climatique, il n'y a pas de dérèglement climatique », c'est rigoureusement faux. La planète est, est, est plate, hein, d'ailleurs. Exactement. Pour certains, elle est plate, pour d'autres, elle est creuse, et pour certains, elle est visitée par des humides. Alors, ils te ressemblent comme toi et moi. Mais seulement, ils ont leurs articulations fragiles. Alors, dans l'ascenseur, ils appuient avec leurs phalanges. Ils puis, ont je... pas un doigt plus grand que les autres Je sais pas. Ou alors, tu sais, ils ne peuvent pas plier le, le petit doigt. On les reconnaît comme ça. Mmh. Et tu sais, ils ont les petits doigts comme ça. Euh, voilà. Et moi, ce que je tiens euh... à dire... Voilà. Ce que je tiens à dire par rapport à toutes ces bouffonneries qu'ont créées les médias, parce qu'on le voit bien quand j'ai parlé de techniques d'information, le cinéma, la télévision, euh, même les, les, les, les romans, les revues, ont entretenu un folklore euh, autour d'êtres, bah, ils sont petits gris avec deux yeux, tu vois, ou des grands blonds, euh, euh, voilà. Moi ce que je tiens à dire, c'est que la probabilité, il suffit de regarder d'ailleurs les, les formes d'espèces vivantes sur Terre, la probabilité qu'une espèce vivante, alors même pas, ah, je ne vais pas dire pluricellulaire, parce qu'on ne sait même pas comment on la vie, va s'organiser euh, sur notre planète euh, puisse par convergence ressembler exactement à un être humain et eh bien je vais vous dire elle est zéro balco dans ton cul voilà donc mais par contre qu'il y ait tout plein de gens que, que des gens, par contre que des témoins voient des êtres comme ça je l'explique tout à fait effectivement si on est une espèce extrêmement évoluée bah, soit on envoie une machine avec un drone qui ressemble à un humanoïde parce qu'on sait que l'espèce qui se croit supérieure sur cette planète est de type humanoïde et on fait un truc qui lui ressemble comme ça, ça choque pas trop au niveau de la compréhension. Mais, mais moi ce que je crois surtout c'est que je, je me rapproche plutôt de la position de Jacques Vallée et du Collège Invisible Donc vous avez parti au Slinec qui a fondé le Collège Invisible avec Jacques Vallée qui est que ces phénomènes au niveau du folklore euh, qui ne sont pas des phénomènes récents qu'aujourd'hui on appelle objets volants non identifiés mais qui regroupent de très nombreux phénomènes étaient avant des phénomènes qui pouvaient appartenir même au folklore, à la démonologie euh, on sait même que dans l'antiquité on voyait des boucliers euh, des boucliers euh, ardents euh, traverser le ciel et parfois s'arrêter au, au dessus de batailles ou de rassemblements humains mais tout ça, ou même, oui, dans la Bible, on retrouve par rapport à certaines descriptions des choses qui pourraient effectivement ressembler à des aéronefs ou à des choses exogènes, mais il faudrait plutôt privilégier, je dirais même carrément, plutôt que des vaisseaux interplanétaires, ça voudrait dire qu'il y aura une forme de vie évoluée dans le système solaire, ça j'y croit pas. De la vie par contre dans le système solaire, ça j'y crois. De la vie dans notre univers, énormément, énormément, et de plus en plus de planétologues et d'exobiologistes et, de, et, de, et de biologistes le disent et le font. C'est pour ça que les gens qui travaillent en xénobiologie fabriquent déjà des espèces étrangères sur Terre. Voilà, et ça, il serait temps d'en parler parce que c'est un grave danger. Euh, eh bien, ça c'est de l'information. Et je vais vous dire, on a nos moyens, moi je, ni Marc, Marc il est cheminot, il a la chance d'avoir encore un travail, moi euh, je suis au RSA, euh, encore, le 11 septembre on va décider si j'ai le droit encore de toucher mon RSA, mais je pense qu'on fait une, une émission utile, parce qu'on fait une émission, simplement, d'information, et c'est sur ces mots, le mot de la fin qui n'est pas le mot de la fin, qui est le mot du début de, de cette rentrée 2019-2020. Et je vous dis, je vous donne rendez-vous jeudi dans 15 jours. Pour Avec, une... un haut actif Avec un haut-parleur. Avec un haut-parleur. Et on va. Chargé à bloc. Et, et je, vous dis, je, je vous fais la surprise euh, du thème, mais de toute manière, nous appelons on par revient. téléphone euh, Virginie euh, du Pérou, parce que sur l'amiante, il faut réellement en parler, parce que là, cette rentrée 2019-2020 qui se fait comme si de rien n'était, alors que, ben voilà, c'est pourri d'amiante. Pour les enseignants et pour les élèves, c'est totalement inacceptable. on à toutes Alors on comme on l'accepte pas, on viendra dans 15 jours On va venir vous emmerder, on va venir vous emmerder A dans 15 jours dans 15 jours